Alors j'ai été directrice d'établissement de santé et dans, pendant de nombreuses années, j'ai géré un service en nutrition, donc avec des personnes en obésité morbide. Alors pourquoi j'ai choisi la méthode mère Parce que pour moi c'est une méthode innovante, c'est d'accompagner des personnes à, à, à mincir durablement sans régime et ça, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis contre les régimes, je sais que ça ne marche pas. Ah, c'est le partage, c'est la chaleur humaine, c'est le respect, la bienveillance de la... Voilà. Personnellement, elle m'a beaucoup, beaucoup apporté sur le plan personnel. Euh, à savoir que j'ai beaucoup compris euh, euh, sur mes comportements et que depuis quelques temps, depuis que j'ai intégré la méthode mère, je me sens beaucoup mieux et j'ai l'impression de revivre. Ah mais venez, c'est magique